Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les astres 10, c'est moi Zena. Et voici les prévisions de la balance pour la semaine du 23 au 29 mars 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc la semaine passée, je vous ai parlé de ce que signifie le soleil dans votre septième maison et ce que signifie Mercure dans votre sixième maison.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 la Lune sera dans les poissons, dans votre sixième maison. Les plus chanceux seront les poissons, scorpions, cancers et les moins, chanceux, les moins chanceux, béliers et sagittaires. Et vous, vous êtes ici, chère Balance. Donc, la Lune est dans votre sixième maison et les tâches, vos tâches, que ce soit domestiques ou bien euh, professionnelles, au boulot, s'accumulent. Et vous serez sous l'influence qu'elles ne finiront jamais. Organisez-vous bien et demandez l'aide si possible. Déléguez des tâches. Ce n'est pas grave, ne soyez pas gêné. Et essayez de ne pas trop vous épuiser. Prenez soin de votre santé et de votre bien-être. Mardi et mercredi pour le Québec, et mardi, mercredi et jeudi à M pour l'Europe, la lune sera dans le bélier votre septième maison. Sous l'influence de ces énergies, vous pourriez avoir tendance à être suspect, voire paranoïque, jaloux ou vindicatif. Vous devez éviter d'agir impulsivement contre les autres en raison de ces motivations confuses et serait probablement une fiction de votre imagination. Vos relations intimes ou professionnelles seraient les plus susceptibles de souffrir sous cette influence. Alors, soyez attentifs et ne vous n'emportez pas euh, après les rumeurs et les soupçons. Donc, soyez objectifs. Les plus chanceuses durant cette période seront Bélier, Sagittaire, Lion, les moins chanceux, les Taureaux. Et vous, vous êtes ici, chère Balance. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi euh, pour l'Europe. La lune sera dans le taureau. Les plus chanceux seront taureaux, capricorne vierge, les moins chanceux les gémeaux. Et vous, vous êtes ici, chère balance. Donc, la lune sera dans votre huitième maison. Soudain, vous pourriez décider de changer quelques décorations chez vous. Et des coûts seraient nécessaires. Il faudrait juste être attentif que vous ne dépassiez pas ce que votre euh, budget vous permet. Il se peut que vous ayez euh, recours à solliciter soit une aide financière ou un prêt bancaire et ce pour des raisons résidentielles euh, ou ayant rapport avec, avec vos dépenses familiales. Le conjoint et les parents aussi pourrez vous fournir cette aide financière. Dimanche et lundi pour le Québec et dimanche, lundi et mardi AM pour l'Europe, la Lune sera dans les Gémeaux et les plus chanceux seront Gémeaux, Verseau et vous, chère Balance. Donc, la Lune sera dans votre neuvième maison. Votre intuition sera au beau fixe.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 une très belle fin de semaine à en profiter au maximum. Mais durant cette semaine aussi, j'aimerais répéter l'avertissement de la semaine passée. La conjonction de, qui, qui dure toujours entre Mars et Pluton m'inquiète toujours. Donc Durant cette semaine, s'il vous plaît, soyez prudents en manipulant les couteaux, les objets pointus, euh, le feu, en conduisant votre voiture, en opérant une machine lourde, en, en, en, dans, en général dans vos déplacements, s'il vous plaît, et dans vos activités physiques. Donc, euh, soyez prudents et euh, prenez soin de vous. Et aussi, euh, j'aimerais vous demander votre soutien de la chaîne, activer les notifications, Aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. À la prochaine.